Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne comment euh, Cette vidéo, ben, je l'ai déjà enregistrée hein, de... via le format un petit peu plus standard, classique, habituel, où on ne me voit pas. Et ben, j'ai pas mal de difficultés à la monter parce que justement, ben, pour une fois, cette vidéo... Donc qui va suivre Parce que justement, cette vidéo me tient quand même un petit peu à cœur, ou du moins me touche. Du coup, eh bien, j'ai décidé, comme les minutes élémentaires, de faire cette vidéo-là... Eh ben visuellement, tout simplement. Alors, le précédent épisode sur les caractéristiques héréditaires m'ont donné un petit peu l'envie de faire cet épisode-là. Si je vous dis lupus, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, euh, sclérose en plaques, thyroïdite d'Hashimoto, à quoi ça vous fait penser À des frites Eh bien oui, ce sont toutes des maladies dites auto-immunes. Dans cet épisode nous allons donc voir les maladies auto-immunes, leur fonctionnement et surtout comment notre corps peut se retourner contre nous. Avant de parler euh, vraiment de maladies auto-immunes, hein, je vais bien évidemment comme toujours vous faire une petite présentation de notre système immunitaire. Petite et assez brève, tellement le sujet est complexe. Alors en cas d'attaque d'un pathogène extérieur, nous avons deux systèmes de réponse immunitaire qui vont rentrer contre ce qu'on appelle le non-soi. La première, la réponse immunitaire dite innée, qui va rentrer en jeu immédiatement et qui va être actif que 4 jours à peu près, hein, en moyenne, va posséder plusieurs modules, on va dire, de défense. Les modules qui vont être dites induits, comme la phagocytose, ou la réponse inflammatoire, par exemple, qui va nécessiter donc, des cellules particulières, hein, des cellules phagocytaires, comme les macrophages, qui vont servir un petit peu au nettoyage de l'organisme, en fait, ou encore des cytokines. Pour info, hein, le système immunitaire inné, c'est celui qui va posséder le plus grand nombre de cellules différentes. Dans la famille des phagocytes, que j'ai cité juste avant, on va y trouver les monocytes, donc un cousin immature hein, des leucocytes, les cellules denditriques qui ont le rôle de cellules phagocytaires, ou présentatrices d'antigènes, mais qui a aussi un rôle essentiel dans la tolérance du soi. On y trouve aussi les polynucléaires, ou encore les granulocytes. Dans la réponse innée, on trouve aussi les cellules NK, pour Natural Killer. Ouais, Natural Killer. Les mastocytes, ou encore les cellules résidentes. La seconde réponse immunitaire, donc, ça va être la réponse dite adaptative, qui, elle, arrive plus tard, hein, à peu près au bout de 4 jours, donc forcément après la réponse innée, et qui va être caractérisée par l'utilisation des lymphocytes B et des lymphocytes T. Cette réponse va faire intervenir donc des récepteurs particuliers pour chaque lymphocyte et qui vont de ce fait ben, lui permettre de reconnaître le pathogène. C'est un peu le principe des vaccins. Hein. Les lymphocytes B qui vont être générés dans la moelle osseuse sont là pour produire des anticorps spécifiques à des pathogènes spécifiques. Après ça, soit le lymphocyte va se différencier donc en plasmocyte qui va permettre de faciliter la phagocytose Soit se transformer en lymphocyte B mémoire qui lui va permettre de reconnaître à l'avenir beaucoup plus rapidement le pathogène. C'est, encore une fois, le principe du vaccin. Je ne mettrai pas en lien la vidéo sur les anti-vax, ça signifie pour moi une prise de position, mais bon. S'il y a une vidéo que vous pouvez regarder qui peut être potentiellement intéressante et qui vous donnera un petit peu les deux points de vue sur les vaccins, euh, pour votre culture et votre curiosité personnelle, on va dire, n'hésitez surtout pas à la regarder. Enfin, nous avons les lymphocytes T, pour thymus, hein, l'organe qui va les faire arriver à maturité, et qui sont là généralement pour détruire les cellules pathogènes, hein, aussi bien, par exemple, des bactéries que des cellules cancéreuses. Voilà, petite présentation hein, de nos warriors internes, hein. vous constaterez ou pas que l'immunologie est une branche de la médecine particulièrement intéressante, mais surtout extrêmement vaste et complexe. Je passerai aussi sur tout ce qui est ganglion lymphatique, la rate, euh, ou encore les autres organes qui vont générer des cellules immunitaires. Il y a un petit peu trop pour, euh, pour tout citer ici. Hein. Alors, pour revenir un petit peu, donc, au cœur du sujet, hein, aux maladies auto-immunes, il en existe à peu près deux grandes catégories. Les maladies spécifiques d'organes, qui vont donc se charger, entre guillemets, d'attaquer un organe en particulier, comme par exemple le diabète insulinodépendant ou encore l'hypothyroïdite d'Hashimoto, ou encore la sclérose en plaques, donc là où ça va être carrément des cellules neurologiques qui vont être attaquées, et donc les maladies non spécifiques d'organes qui là c'est un petit peu une attaque de bah, plusieurs organes différents ou pas sur plusieurs parties du corps humain comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou encore la sclérodermie. Alors pour comprendre euh, le principe de, de maladie auto-immune il faut comprendre la notion de tolérance du soi. Si on sépare un petit peu le terme, nous avons donc la notion de tolérance, hein, de manière globale, qui fait référence à l'absence de réactivité du système immunitaire envers un antigène, et donc, bah, généralement, la réponse à un de nos antigènes est totalement nulle. Nulle dans le sens, zéro, peanuts. Hein. Ça, globalement, c'est la notion de tolérance du soi. Alors, cette notion est extrêmement problématique quand on subit une grève d'organes, du fait que ce dernier ne soit pas composé des mêmes antigènes, et que du coup, notre système immunitaire va considérer que c'est un élément étranger au soi, et va se mettre à l'attaquer. Et là, ça part en cacahuète. La, la grève part complètement en cacahuète. Et du coup, les maladies auto-immunes, eh ben, c'est un petit peu comme si la tolérance du soi, bah, elle était plus là, hein. C'est notre système immunitaire donc, qui va se mettre à attaquer et à réagir, du coup, surtout, à nos propres antigènes. Alors, ces tolérances du soi peuvent être dégradées de, de plusieurs manières, hein, de manière totalement naturelle, ce qui est le cas pour à peu près toutes les maladies, enfin, pour du moins beaucoup de maladies auto-immunes. On est sur des causes génétiques, on est sur des causes, euh, voilà, naturelles. Ça peut être aussi, bah, tout simplement, dû à l'émission de rayons X. Oui, euh, voilà. Les radiations rayons X peuvent dérégler notre système immunitaire et faire que la tolérance du soi ne soit plus parfaite. Après, eh bien, il y a tout simplement des traitements qui peuvent jouer là-dessus, ou encore les facteurs environnementaux. Au sens large. Alors, quand je parle de facteurs environnementaux, je ne parle pas forcément de la cigarette, ou du soleil, ou la pollution. Dans les facteurs environnementaux, on peut aussi y mettre, et eh bien, tout simplement des virus qu'on aurait attrapés, comme le virus d'Esteinbar, un virus qui fait partie de la famille des herpes, hein, et qui est, entre autres, responsable de la mononucléose. Ça a été prouvé qu'il existe de multiples relations entre le virus, donc, et la polyarthrite rhumatoïde. Ces relations sont assez nombreuses et complexes, mais le virus EBV, donc, Esteinbar, pourrait agir indirectement dans la réponse immunitaire contre le soi. Autre exemple, dans le cas du psoriasis, une simple angine donc déclenchée par un streptocoque peut provoquer du psoriasis dite en goutte qui pourra disparaître spontanément ou alors rester et provoquer donc du psoriasis en plaque. Et là, dur, pas agréable. La dégradation naturelle des mécanismes du système immunitaire et de la tolérance du soi donc peut être aussi, comme dit un peu plus tôt, être perturbée de manière totalement naturelle les joies de la génétique. Par exemple, le gène PTPN22, situé sur le chromosome 1, joue un rôle important dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Mais ce gène joue aussi beaucoup dans le cas du lupus... c'est jamais un lupus. ...du vitiligo aussi, par exemple, ou encore dans le diabète de type 1. Autre source de maladies auto-immunes, les interférons. Alors les interférons c'est quoi ben, en fait ce sont donc des protéines produites par les cellules du système immunitaire et qui vont être produites en présence d'ADN étranger à notre corps en fait. Ces protéines vont être là donc pour inhiber la réplication de l'ADN du pathogène dans nos propres cellules et ainsi activer donc le processus de macrophage. L'autre usage de cette protéine eh ben, c'est tout simplement de combattre les cellules cancéreuses. Malheureusement, eh ben, elle aurait aussi potentiellement son importance dans le cas de certaines maladies auto-immunes. Il y a des jours où je ferais mieux de regarder qu'est-ce qui me reste comme place sur ma caméra avant de commencer à filmer. Petit changement de cadrage qui va me servir de transition pour parler donc des traitements des maladies auto-immunes. Heureusement, beaucoup ont des traitements pas forcément beaucoup vont guérir directement, mais une bonne partie vont réussir à limiter les symptômes. Dans cet entraînement, donc, nous avons bah, les immunosuppresseurs, hein, comme euh, le basique, la cortisone, qui est un immunosuppresseur et un anti-inflammatoire, et qui va permettre la réduction de la production de cytokines. Dans le cas du lupus par exemple, si la maladie a commencé à atteindre des organes comme le foie ou le rein, là, des traitements un petit peu plus lourds comme le méthotrexate ou la cyclosporine vont être utilisés pour baisser chimiquement le niveau du système immunitaire. Alors tout ça n'est pas sans désagrément, hein, on va dire. Ce sont des traitements qui sont quand même potentiellement lourds, euh, qui, qui réduisent littéralement le système immunitaire. A savoir aussi que ces traitements, donc, qui sont relativement lourds, potentiellement lourds même, euh, vont nécessiter un suivi médical très, très, très strict. Euh, strict et contraignant, hein, ça peut aller de la prise de sang régulière à l'analyse du codentaire, pour savoir s'il n'y a pas des foyers infectieux, par exemple. Enfin, pour ceux qui vont souffrir de psoriasis ou de polyarthrite rhumatoïde, euh, une nouvelle catégorie de traitements, donc, commence à bien arriver... Les biothérapies. Alors, les biothérapies comme l'anti-TNF hein, par exemple ou le TALT qui est un inhibiteur d'interleukine, ce sont des thérapies donc très chères mais qui ont la capacité en fait de cibler uniquement un type de cellule ou un seul type de protéines et qui vont permettre d'avoir un peu moins d'effets négatifs à côté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, le corps a un véritable arsenal de défense contre les différents pathogènes. Mais quand les cellules de son propre corps ne sont plus reconnues, c'est là que les problèmes commencent. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou n'importe quel autre. N'hésitez hein. pas non plus à me laisser un commentaire, une critique, ou tout simplement bah, participer à la vidéo indirectement. Hein, et surtout, partager la vidéo, moi, ça me permet de voir qu'elle plaît, déjà, et ça permet bah, à la chaîne d'être un petit peu plus connue. Comme toujours, bien évidemment, continuez à chercher pourquoi fonctionnent les choses et comment. Longue vie et prospérité